Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 178 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Homefront. Alors, Homefront, c'est un jeu de FPS, un jeu de guerre. Donc, euh, sorti par THQ. THQ, notre regretté. Euh, et donc, c'est parti. Chaos Studio. Hop, regardez. On voit le petit drapeau américain qui apparaît. Voilà, il est beau, il est beau. Avec les étoiles. Et euh, le deuxième drapeau par contre je ne sais pas ce que c'est. Parce que je connais rien au drapeau et j'en ai rien à d'ailleurs. Donc digital X round, allez. Un petit peu long des fois. Nvidia. Toujours toujours du bon jeu. It's meant to be played. It's meant to be played. Oh mon anglais est génial. Donc euh, c'est parti, on est dans l'écran d'accueil. Euh, donc euh, on va faire une partie solo. On va faire une nouvelle campagne. Voilà. Ouais, c'est parti. The torpedo that sunk the Chonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. The North Korea's weapons program continues to intensify, now surpassed 1,000 missiles. Global leaders expressed concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong il's son, Kim Jong un. <laughs> Today, our beloved leader, Kim Jong un has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. The only good comment! There's a dead comment! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we we'll get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the... Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. parti pour Homefront, Alors bon c'est un jeu qu'il faut prendre quand même au, au second degré je, je parle comme ça parce que c'est donc euh, l'explosion de la Corée, la Corée du Nord qui envahit la Corée du Sud, qui commence à envahir tout un tas d'autres pays. Et là carrément c'est l'occupation en Amérique par la Corée. Donc voilà, c'est parti. Robert Jeff. pourquoi êtes-vous aussi réticent à servir votre pays en ces temps de crise nous savons parfaitement que vous avez tout perdu. Les valeurs du patriotisme devraient vous donner du courage. Notre glorieux chef, Kim Jong-un, vous apprendra à libérer les ressources naturelles de votre pays. Et conduira chacun à la prospérité. C'est notre cadeau. Mais vous, vous nous avez contraint à examiner votre dévouement pour la cause américaine. Emmenez-le Regardez droit devant vous et restez en rang. Levez-vous, levez-vous, avancez Chacun avance, j'ai dit C'est pas un mot Montez dans le bus Iseki, Kamji Araïo Mega, t'es le Anjo, shikuro les mains dans le dos. Alors petite remarque sympa pendant qu'on est dans le bus, euh, c'est que les, les, les, les machins en, en coréen sont sous-titrés français. Et euh, alors que si vous n'êtes pas les sous-titres, et ben, et ben c'est en coréen et vous allez vous faire mettre parce que vous ne pouvez pas savoir ce, que, ce qui se dit. Euh, donc vous êtes un peu obligé de mettre les sous-titres, même si vous comprenez très bien le français. Alors ben là on est dans un on est dans un bus. On se, croirait, on se croirait, je sais pas la euh, deuxième guerre mondiale Et euh, les gens qui sont massacrés dans les rues euh, C'est beau Alors hop, voilà, que le le Ah tiens le mec il me parle Vous êtes pilote hein, hein. Oh là Il y en a un qui vient de se faire exploser devant nous Voilà, là alors ouais euh, âme sensible vite fait parce que bon du coup là les parents du gamin viennent de se faire déchirer la tronche et devant le gamin donc le gamin bah forcément il est triste hein, hein, euh, d'accord donc ouais c'est pas pour n'importe qui ce genre de jeu on traîne des cadavres dans les rues euh, c'est vraiment très penché euh. Euh, euh, Vraiment, ouais, les Coréens c'est des enculés. Euh... Voilà, bon. C'est euh, bon, spécial. Je, je m'étonne d'ailleurs que ce jeu soit sorti en France. Mais bon, voilà. Euh, allez, donc là, qu'est-ce qu'on attend C'est un point de contrôle, d'accord. Hop, oula, on se fait scanner la tronche pour un petit truc bleu. D'accord. c'est très futuriste ouais parce que du coup on est en 2022 je crois euh, si vous avez suivi la cinématique euh, ouais euh, on a vu toute l'invasion toute de la corée ça a duré, euh, ça a duré 10 ans là. Euh, mais je crois qu'on est en 2022 actuellement Je vous alors ouais. alors là l'autre il nous parle mais on suit le dialogue si vous voulez le suivre à l'écrit c'est normal vous entendez pas tellement puisque je parle <rire> Voilà. Merci plus tard. Prenez ce flingue. Suivez-moi. Et voilà, on a ramassé un flingue de mec. On s'est fait renverser par un camion, mais apparemment c'était fait exprès. Euh, bon, on est, on, est, on est vivant, donc c'est bien. Alors, sortir du bus. Salut ma petite dame, t'es pas vilaine, toi Un peu garçon, mais, mais t'es sympa. Alors moi j'ai un petit, un petit pétard là, un petit pistolet de merde. Alors oulala oh là là, on fait tirer dessus. Hop bah oui c'est bien ce que je dis, on se fait on se fait canarder. Allez bouchon cul toi, on avance, on avance. Oui. Allez ah, c'est parti. On avance. Ah on commence à avoir des ennemis, ça y est, on va commencer pour attirer, voir ce que ça donne. Alors, c'est plutôt stable. Viens là, toi. Hop, hop. Oh là là, là. Je, suis déjà, je suis déjà presque mort, dis donc. C'est bon, ça se recharge tout seul, Vous la vie. La euh, se remonte tout seul. Euh, par contre, ouais. Voilà, on a un meilleur, une meilleure arme. C'est mieux qu'un petit pistolet. Comment putain il me tire dessus voilà, on attend que ça revienne. Voilà, ma vie, c'est bon. Et on est reparti pour un tour. Il va y avoir des ennemis là-bas. Hop. Un petit peu. Allez. Il y a un petit paquet d'ennemis. Allez. Il ah, faut y aller tout, tout doucement parce que bon euh, dès, que, dès que je me fais tirer dessus Et euh, eh ben et eh bah ben, disons ça devient déjà tout rouge donc à part que je fasse très attention de pas mourir ne aucune munition à l'ennemi Hop Donc ce qu'on va faire euh, Maintenant qu'on qu est bien immergé dans, dans je le jeu Hop je prends Oh ça c'est mieux ça. Euh, ça Je vais euh, vous laisser déjà 5 minutes de gameplay On, on fera deux fois 5 minutes je pense euh, je sur un bon jeu comme ça c'est plutôt intéressant de vous laisser le vrai gameplay à fond avec la musique et tout l'ambiance, c'est vraiment sympathique. Donc c'est parti pour le premier. <SFX3> coup de... moi Allez, dans l'allée C'est C'était pas censé ah, oui. être un sauvetage éclair pas, c'est juste une station. Nous revoici au cœur du jeu. Allez, on est reparti. On fonce. Allez, hop, hop, hop, hop, hop. discuter. Terminé. un problème euh, ouais, allez, on passe, passe par-dessus. Où c'est qu'on doit aller bah, Je suis un peu les gens là, on essaye d'éviter hein. un maximum. Ouais. Hop, les ennemis. Donc on se couche. Voilà. Bon, là il faut attendre. Euh, ouais, faut pas y aller, on va attendre là. Tata -tata. Soyons patients. Je pense qu'ils nous ont pas vu. personne ne bouge. Les doivent Attendez, attendez. mon signal. Maintenant, allez-y. Voilà, c'est parti. Il nous reste tranquille. Enfin, ils C'est ont... pas qu'ils nous laissent tranquille, c'est qu'on passe derrière eux. Euh, et donc, ils nous voient pas. La voie est libre. Et ça, c'est cool. La voie est libre, oui. Allez, bah, ça. ça Jusqu'à maintenant, elle est libre. Ça va, je m'attendais pas enfin, ont ont à ça. On continue d'avancer sans se faire canarder. On a un hélico là-haut, mais c'est bon. Do you not, you not enter. C'est ballot, je vais rentrer qu'un jeu. Du calme, okay. Calmes, Connor! Alors pour l'instant, toujours pas d'ennemis, toujours pas d'ennemis. Ça fait qu'on en a pas croisé, je m'attends à un un en croisé, à le croiser. Voilà, la moindre... Au moindre tournant. Alors nouvel objectif, grimper dans l'arbre. eh ben on grimpe dans l'arbre. Jacobs. Hop. hop là-haut. couvrez nous pendant Et voilà, on est dans l'arbre. Oh putain, il oh, y a plein d'ennemis. Ça va chier. Hop. Ah non non Ah comment c'est dur de viser De loin comme ça avec, avec cette arme c'est super dur de viser Je me dépêche Parce qu'ils me tirent tous dessus Encore un hélico. Il Allez On va essayer d'embuter Ah c'est dur Ah bah voilà On est descendu ah. on est... Voilà. Donc on n'est pas mort C'est fait exprès Alors hop Peut-être des grenades pour nettoyer un petit peu quand même Parce que bon là il y a des mecs un peu partout Allez, meurs, voilà, voilà, je crois bien qu'il est tombé, <rire> je crois qu'il est mort. Il euh, y en a encore ou il n'y a pas hmm. J'ai la musique d'un de... jeu dans la tête. Ah oh, là c'est mieux, ça c'est un petit sniper, une sorte de sniper, par contre je me fais tirer dessus, c'est pas top. On va essayer de le, de le viser euh, ouais non je veux le viser il est où vas-y montre toi montre toi, montre moi ta tête voilà voilà je crois qu'il est mort c'est un petit sniper qui mitraille c'est euh... <rire> à plus d'une balle vous voyez qu'il n'y a pas le recul enfin si il y en a mais mais pour un sniper c'est bon on pourrait considérer comme une arme cheatée sur un, sur un, un jeu en cop ou comment ça s'appelle en, en multi quoi, du moins. Alors, quand c'est les, euh, euh, les petits snipers mitrailleurs là, c'est toujours un peu cheaté. Alors, où oui, il y a des, Il y a des gens là-haut. Hop. Hop. Très pratique ce sniper. Très très pratique. On peut nettoyer facilement la zone. Allez, on continue, alors eux ils sont là-bas, peut-être euh, peut y aller tout doucement. Ah oui il y a des ennemis là, sans l'ennemi ça. Donc on va, on va essayer de les, de les buter de loin vu qu'on a une arme qui est quand même assez.. Euh, qui permet d'être assez distant par rapport aux ennemis. Hop, il y en a un là-haut. Voilà. Il y en a un autre qui apparaît. Ah, il y en a un en dessous. Euh, ouais, je suis pas arrivé à le buter. Hop. Bon, il a dû se faire buter par les autres, par mes play. Alors, on continue. Il doit y avoir des mecs là. S'il ne met pas de tir dessus, c'est qu'il y a des mecs. Hein. Vive les paves d'avion, comme ils ont, super pathique. Voilà, on dégomme un peu. Hop. It's shot. Et ça ne s'arrête pas. Alors ce qu'on va faire, on va en profiter Voilà, on va en profiter qu'il n'y a personne pour vite rejoindre nos, nos potes, là Oh quest ce qui vient d'arriver Il y a eu un gros bruit Oh Ah Ça c'est... C'est quelque chose de gros Voilà, hop, lui Il y a toujours des mecs qui restent en retrait, on sait pas pourquoi du coup on doit s'en occuper. Alors qu'est-ce qui nous tire dessus Au moins un tank. Au moins un truc de fou comme ça. On voilà c'est ce parler. truc là-bas. J'ai bien raison c'est une sorte de gros tank. On va ton le Allez. Alors hop. On va lui il est out. Munitions faibles. Je sais que les munitions sont faibles. Alors on va essayer de... On va essayer de le contourner. Je crois même que c'est le but, hein. Le contourner. On va passer par au-dessus. Voilà. Un ennemi. Mais c'est bon. Il n'y a plus personne. Mitrailleuse légère. Ah. Ça, c'est une... de l'arme, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça On s'en fout. Dans l'armoire. Il y a des trucs. Ramasser. C'est du C4. Génial. Euh... Ouais, poser le C4. Alors on va à la fenêtre, on pose le C4, voilà. Et on appuie sur le bouton. Ça va faire boum. Ça va faire boum. On recommence. Bon les mecs ils ont pas remarqué que j'étais quand même au dessus d'eux que je leur là dessus. On hein. dirait qu'il ne peut pas monter non plus le, le viseur. C'est bon. Il y a plus de char de, de, de, de tank là. C'est terminé pour ce tank. On continue. Notre ascension, notre chemin. On va encore en croiser à tous les coups. Ouh, les ennemis. Suivre. Bon, ben, je suis. Je pense, donc, je suis. Allez, on en profite de, de ce petit de temps pour, euh, pour vous laisser 5 minutes de gameplay. C'est parti. road, c'est par là. C'est dingue qu'il y ait des gens qui vivent si près de l'épave. Et encore plus dingue qu'ils viennent pas nous aider. Bande de lâches. L'IEM a dû leur flinguer les couilles aussi. C'est pas parce qu'un avion est tombé du ciel qu'ils sont devenus des combattants. Peut-être qu'ils sont pas prêts à se battre La P.C. ne harcèle pas ces personnes, elles essaient juste de vivre leur vie. En plus, Boone vous a donné un ordre. Boone n'est pas là Nous, on va faire ce qu'il faut pour rester en vie. – Qu'est-ce que vous faites là Nous sommes une communauté pacifique !– Il Y a des familles, ici. – Vous allez nous attirer des ennuis. – Tout le monde se calme. Dès que les autres arriveront, on s'en ira. Je suis sûr qu'ils n'ont pas été suivis. On s'en va. Mais vous devriez tous aller à l'intérieur. Il ne Faut pas attirer l'attention. Bon sang, Connor Il fallait pas venir Vous risquez d'attirer très gros ennuis à ces gens On n'avait nulle part où aller La zone grouille d'hommes de l'APC On est censé se battre pour ces gens pas se cacher derrière eux Non, on se plante pas J'en ai assez de d'eux Vous êtes le pilote Je suis Boone Carlson. J'ai créé cette cellule. L'armée américaine se rassemble à San Francisco. On a besoin de vous. Il lui faut du carburant. Et on a un plan. Dans la maison es Pour euh, cette dernière ligne droite de jeu On va pas tarder euh, Voilà on va, on va arriver encore dans une maison Ça a pas l'air d'être terminé est touché, Hop Et rejoindre est Hopper Il nous, Il nous faut Goliath où est-il Derrière le est dans mon sac. Récupérer le viseur de Goliath Ouais Ouais ah bah il vient d'arriver, ça doit être ça Goliath Hop, viseur de Goliath Système prêt Ok d'accord Mais on va s'arrêter là Donc comme je disais, on va pas aller plus loin Ce sera donc tout pour euh, Home Front.